Marie-Françoise Lecaillon, vous êtes donc la nouvelle préfète du département de l'Allier, la première femme ici dans ce département. Ce sont des fonctions que vous avez déjà occupées. Est-ce que c'est toutefois tout de même à chaque fois la même émotion C'est à chaque fois la même émotion parce que c'est dans un nouveau département. On est au service de nouvelles populations, de nouveaux habitants. Et puis, c'est toujours prestigieux de savoir que le gouvernement vous fait confiance et vous confie un nouveau poste. Et c'est vrai que j'ai ressenti une grande émotion hier devant le monument aux morts de Moulins, quand j'ai déposé ma gerbe. Et puis voilà, donc c'est toujours des moments intenses. Alors vous avez un parcours dans la préfectorale assez important. Vous avez occupé tous les postes qu'on peut occuper ici dans une préfecture ou à peu près. Finalement, servir l'État, ça veut dire quelque chose pour vous, j'imagine Servir l'État, c'est pour moi vraiment servir l'intérêt général, même si l'État n'est pas le seul à servir l'intérêt général. Les maires, les, les conseillers départementaux sont, et conseillers régionaux sont aussi au service de l'intérêt général. Et, et servir l'État, c'est être avec l'ensemble de ses élus et avec une seule ligne importante qui est répondre aux besoins de la population. Comment vous envisagez de travailler ici désormais dans notre département de l'Alliation J'ai envie de dire le plus simplement possible. Euh, dans un premier temps, être vraiment à l'écoute euh, de tout ce qui fait euh, ce département, avec euh, tout ce qui marche bien, tout ce qui marche un peu moins bien, et puis voir qu'est-ce que les services de l'État peuvent apporter euh, pour, euh, pour continuer à avancer en même temps, sans faire de grandes révolutions, j'ai eu des prédécesseurs de talent et je ne doute pas que j'ai des successeurs de talent. Alors, que connaissez-vous de, de notre département euh, Est-ce que vous y avez déjà mis les pieds avant d'arriver ici Alors, ai, je l'ai déjà traversé. Euh, D'abord, j'étais secrétaire général de, de Saône-et-Loire et donc euh, RCEA, ça me parle beaucoup parce que j'ai souvent rejoint l'autoroute à Montmarot. Euh, j'ai souvenir d'avoir fait un court passage à Moulins. Je me souviens, c'était à peu près dans les, les années 2000 et c'était un jour de fête de la musique donc c'était vraiment très agréable et maintenant j'ai hâte de le découvrir. Alors quels sont les, les grands dossiers que, que Pascal Sanjon, votre prédécesseur, vous a laissé sur votre bureau Est-ce que vous avez eu le temps de les prendre en main Peut-être pas complètement mais vous avez peut-être une idée déjà. En une journée non, je n'ai <rire> pas eu le temps de les prendre en main. Euh, il est certain que les infrastructures okay. constituent une priorité euh, la RCEA, donc c'est surtout une attention au bon déroulement des opérations euh, sur les infrastructures ferroviaires. Bon, moi je suis plutôt une adepte des transports en commun, donc je verrai quand j'irai à Paris si la liaison Moulin-Paris fonctionne, fonctionne bien. Et surtout, je pense que c'est important. Et puis j'ai envie de dire, l'infrastructure numérique devient quelque chose qui est important, incontournable, incontournable et je pense que c'est maintenant un axe de développement essentiel et je dirais un axe aussi de vie courante essentiel. Ça c'est le, le premier point. Après l'agriculture, évidemment, ouais, hein, qui est, important est extrêmement important rural. dans un département rural, avec les difficultés qu'on connaît des, des, des agriculteurs. La ruralité, vous connaissez bien d'ailleurs, vous avez déjà donc, appréhendé ces, ces sujets ici. Oui, la ruralité, je l'ai connue en Haute-Saône, mais je l'ai aussi connue dans le, dans le Pas-de-Calais où j'étais dans l'arrondissement le, le plus rural. La Saône-et-Loire a aussi évidemment un côté très rural. donc. Euh, moi, j'aime beaucoup cette, euh, cette simplicité. Je crois que les, les personnes et les habitants ont, ont une grande qualité de vie, mais je pense qu'il faut euh, bah, les aider à être euh, et à rester dans, dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de dire, pour être un peu trivial, ce n'est pas qu'une réserve d'Indiens, la ruralité. Donc, euh, donc, il est important de soutenir les, les intercommunalités, de soutenir les, les élus. Hein. Moi, je, je, je redis tout le mérite qu'ont les maires ruraux euh, à, à porter quand même les, les, les sujets de leur commune. Et, et voilà, moi, je me sens bien dans la ruralité, donc je ne doute pas que je me sentirais bien dans, dans la ruralité bourbonnaise. Mmh. Alors, vous êtes la, la première femme ici à ce poste euh, dans, dans le département de l'Allier, la première femme préfète du département de l'Allier. Euh, Qu'est ce que ça peut finalement apporter à notre département, une autre gestion des, des dossiers ou euh, une autre vision des choses? La parité, ça apporte toujours beaucoup. Mmh. Euh, je pense que oui, en tant que femme, on a peut être une façon différente d'aborder les choses. Mais ce qui compte aussi, avant tout, c'est la personnalité que l'on a. Euh, voilà, donc moi j'ai envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être très à l'écoute de ce département, mais aussi de, de faire avancer les, les choses et de, de faire en sorte que, que ce département, au sein de cette grande région auvergne rhône naples soit un département qui prenne toute sa place et qui soit reconnu comme tel. Marie-Françoise Lecaillon, cette fonction préfet, vous y êtes depuis longtemps dans ces préfectures. Est-ce que vous avez vu le métier évoluer ces dernières années Oui, le métier a beaucoup évolué parce que maintenant, les préfets sont plus sur un piédestal. Et je crois que c'est important. Notre rôle, c'est de vivre au milieu des gens. Et c'est comme ça qu'on devient très performant parce qu'on ben, écoute, on vit, on voit les, les sujets, on partage. Voilà, on est, on est des personnes. Voilà, moi, je me sens... Très habitante de Moulins depuis, euh, depuis dimanche après-midi. Alors, on a eu des préfets hein, qui avaient des, des passions dans la vie. Hein, euh, Pascal Saint-Jean était est passionné de, de, de guitare électrique, d'équitation. Et vous bah Moi, un de, de mes sujets où, que j'aime bien travailler, c'est la généalogie. Euh, donc, euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est ce qui vous manque parfois, j'imagine C'est ce qui manque parfois, mais ô combien Internet nous aide en <rire> ayant accès aux, aux archives de toute la France depuis son bureau, euh, donc ça c'est une passion et puis après, euh, Bon, j'aime bien lire pour me détendre, j'aime bien aussi regarder la télé. Hein. Je veux dire, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de, mauvais, de mauvais loisirs. Et puis, et puis comme j'ai un chien, bah, ça me permet aussi d'aller me promener et de le promener de en même temps. Et de découvrir le territoire en même temps avec lui. Et de découvrir <rire> avec lui le territoire. Il voilà. faut juste qu'il n'y ait pas beaucoup de chats aux alentours parce que sinon, il les poursuit. <rire> <rire> J'imagine. Est-ce que vous avez des, des attaches particulières familiales en France Comment vous vous situez sur le territoire Est-ce que vous êtes plus attaché à une région qu'une autre, par exemple Alors, euh, moi, évidemment, j'ai beaucoup déménagé. Je dois en être à mon onzième ou douzième déménagement. Euh, j'ai ai beaucoup aimé le nord de la France euh, parce que j'y ai, ai conservé des, des amis. Mes attaches personnelles sont plutôt ile de france et Mayenne. Et puis sinon, parce que j'étais en poche, j'ai beaucoup aimé Marseille et donc j'y ai quand même gardé euh, un pied-à-terre qui me permet d'aller me ressourcer au bord de la, la Méditerranée. Et le fait d'arriver à Moulin, ça me fait gagner un petit peu de temps pour descendre. <rire> Exactement. Alors, est-ce qu'il y a euh, finalement dans votre métier euh, des, des personnages historiques qui, ont, qui vous guident, si on peut dire, qui, que vous admirez finalement par leur parcours historique euh, dans, dans l'histoire de France bah, Dans l'histoire de France, mais depuis, depuis que je suis toute petite, euh, parce que je me souviens que ma, ma tante m'avait offert un livre, j'ai toujours aimé Napoléon. Donc voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Euh, j'avais un Noël, j'avais eu un livre qui était Napoléon raconté aux enfants. Euh, ça vous a marqué. Et ça m'a marqué. Et qui, puis, ce puis, qui vous a donné euh, donc euh, Peut-être, je ne sais, sais pas. Euh, ce que je peux dire, c'est que bah, on vit encore actuellement sous l'organisation napoléonienne et, et le corps préfectoral en est issu. Même si dans l'histoire, on, on, on, on, nos, nos racines sont aussi dans les, les intendants du Royaume de France. Dans les prochains jours, quel est le programme dans les prochains jours, c'est rencontrer les principaux élus, c'est rencontrer les services de l'État et en commençant par les, les services de police, de gendarmerie et, et sapeurs-pompiers. C'est aller voir les sous-préfectures, c'est visiter dès lundi les services de la préfecture. Euh, bref, un, un, un programme chargé, mais c'est important de le faire parce que c'est après ce qui nous donne les bases de notre action. Le terrain, c'est important. Le terrain, c'est important. Merci marie françoise Lecaillon. Merci à vous. Au revoir.